Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque temps, je vous avais proposé une foire aux questions. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre aux différentes questions que j'ai reçues. Alors, j'ai donc une vingtaine de questions. Donc 20 questions concernant ma méthode de scalping, euh, le market profile et je vais répondre donc euh, une à une à ces questions. Donc question numéro 1. Combien de temps faut-il pour maîtriser votre méthode de scalping et votre méthode de market profile Alors <rire> c'est compliqué de répondre à cette première question car euh, bon ça va dépendre de vos connaissances déjà au départ de la bourse du trading Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu les, les différentes méthodes de trading Est-ce que vous avez un petit peu d'expérience de trading C'est comme si vous me demandiez si, combien de temps il faut pour que vous deveniez un bon cuisinier ou un bon pâtissier. Tout va dépendre un petit peu de, de vos connaissances au départ. Est-ce que vous avez déjà de l'expérience c'est vrai que le scalping et le, le market profile sont des techniques particulières donc le scalping c'est tout simplement donc, euh, trader à, à court terme. Donc on, on rentre dans une position, on sort très rapidement d'une position donc en général ce sont des trades qui durent quelques secondes voire 2-3 minutes. Le market profile et eh bien c'est une méthode un petit peu particulière il faut dire. Euh, j'ai mis du temps à, au départ à, à m'y habituer. enfin du temps pas beaucoup de temps mais ça m'a dérouté un petit peu au départ puisque alors que j'avais l'habitude des, des, des bougies japonaises, vous voyez les, les, les bougies là comme on, on les connaît comme vous connaissez probablement. et quand on a après un, un graphique comme cela, bon ben c'est un petit peu déroutant au départ. Je me dis oula, là qu'est-ce que c'est que ça? Euh, comment, comment est-ce qu'il faut faire ça. Mais c'est pour ça que j'ai voulu démystifier un petit peu ça, faire en sorte que ce soit facile d'appréhension. Donc je vous ai parlé dans une autre vidéo donc du livre, le seul livre francophone sur le, sur le market profile à, à mon avis mais il est selon moi pas suffisant pour vraiment arriver à maîtriser cette méthode. Donc il faut aller un petit peu plus loin c'est pour ça que j'ai créé cette formation au market profile pour aider même des personnes qui, qui n'ont pas forcément énormément d'expérience mais c'est une méthode de trading qui vous donne vraiment un avantage certain et qui vous permettra d'avoir beaucoup plus d'informations que si vous vous contentez des bougies japonaises ou de quelques indicateurs. Donc J'espère avoir répondu à, à votre question euh, de cette manière. Alors question numéro 2, quelles sont les performances enregistrées en moyenne par vos élèves Alors là c'est très variable, je ne, je ne sais pas répondre avec précision à cela. J'ai de temps en temps de très bons retours mais euh, les étudiants ne sont pas tous euh, euh, d'accord de partager le, leurs informations soit parce que euh, ils ont des bons résultats ils veulent pas montrer euh, ce qu'ils gagnent ou bien ils n'ont pas des bons résultats et ils, ils sont pas pas très, très prêts à montrer qu'ils n'ont pas des bons résultats ils n'ont pas suffisamment travaillé ou bien ils sont ils s'adaptent pas à, à la méthode de trading la bourse vous savez euh, ou bien on adore ou bien on n'aime pas mais il y, y a des gens qui pour qui c'est fait et d'autres pour qui c'est plus compliqué. Donc euh, les performances enregistrées, ben là euh, cette semaine j'ai reçu les performances d'un étudiant qui a pris la méthode de market profile il y a, il y a peu. Donc je ne le connaissais pas avant, je ne sais pas s'il a beaucoup d'expérience en trading mais en 7 jours donc il a réussi à passer le, le test euh, sur la propre firme donc euh, que je conseille à mes étudiants, il a réussi donc à passer le test pour gagner euh, un capital de 250 000 dollars pour pouvoir trader en réel. Donc il n'a mis que 7 jours pour arriver à ça donc je suppose qu'il avait déjà un peu d'expérience en trading mais manifestement donc il a expliqué que c'était grâce au market profile qu'il avait réussi ses performances donc 7 jours pour ça. Donc euh, bravo, un grand bravo, bravo à cet étudiant. Donc si vous, vous avez déjà euh, déjà une expérience en trading eh bien probablement qu en, en, assez rapidement vous maîtriserez le market profile et vous verrez tous les avantages de cette méthode-là. Alors euh, comment obtenir le, mar le market profile et fonctionne-t-il sur les devises Donc troisième question, comment obtenir le market profile et fonctionne-t-il sur, sur les devises Alors le market profile euh, disons que ça fonctionne surtout sur, euh, sur les, les, les marchés euh, euh, comme, comme les indices parce qu'on sait bien que les devises, les paires de devises c'est un marché qui n'est pas régulé. Donc est-ce que réellement on peut avoir toutes les informations qu'a besoin le market profile pour, pour donner donc un schéma, un profil correct de cela Je n'en suis pas certain donc je ne suis pas certain que ce soit vraiment adapté. Je dois vous dire que moi je suis passé sur les indices euh, donc j'ai tradé longtemps le Forex sur CFD mais depuis que je suis passé aux indices je m'intéresse beaucoup moins donc, aux devises. J'ai vu euh, certaines informations comme quoi apparemment on peut trader euh, certaines devises euh, mais je ne peux pas vous garantir ça parce qu'il y a tellement d'avantages, tellement de possibilités à utiliser le market profile euh, sur, euh, sur d'autres marchés que je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment euh, l'idéal. Donc le market profile ça vous permet d'avoir des informations donc ça rassemble toutes les informations du nombre de, euh, donc de, de contrats qui sont passés. Donc c'est avec ça que se forment les différents profils. Donc je ne suis pas certain que ce soit pertinent sur les devises mais disons là je ne suis pas formel à ce niveau-là. Quatrième question… Y a-t-il un suivi avec vos étudiants avec cette nouvelle méthode de marketing Alors oui, oui bien sûr. Donc moi ce que je souhaite c'est que mes étudiants arrivent rapidement à de bons résultats. Donc il y a d'une part j'ai créé donc un groupe euh, d'assistance sur Facebook et ensuite il y a un groupe euh, Facebook pour notamment les étudiants qui euh, souhaitent euh, euh, participer à une propre firme comme cet étudiant qui a réussi à avoir euh, 250 000 euros de capital très rapidement mais euh, il y a des explications bien sûr euh, sur le market profile dans ce groupe euh, WhatsApp. Donc un groupe WhatsApp que j'ai créé, vous n'êtes pas obligé d'essayer de, d'avoir donc le, un capital sur une propre firme, vous pouvez très bien participer à ce groupe, il y a un suivi et bien sûr si vous avez des, des questions particulières, j'ai des étudiants qui communiquent directement avec moi en général par WhatsApp. De temps en temps il y en a qui m'appellent également mais le plus facile c'est d'utiliser WhatsApp et je réponds très rapidement aux questions. Donc oui il y a réellement un suivi pour cette méthode de Market Profile et s'il y a des choses qui ne sont pas très claires je rajoute à ce moment-là des formations dans des vidéos dans, dans ma formation Market Profile. Cinquième question, pourrais-je connaître vos résultats avec cette méthode de Market Profile Alors mes résultats… Donc ils sont variables selon euh, les trades que je fais bien sûr. J'ai des journées positives, des journées négatives, ça m'arrive aussi. Mais euh, dans l'ensemble, ça m'a permis bien sûr d'avoir de bien meilleurs résultats depuis que j'utilise cette méthode. Donc ça je peux vous garantir que c'est euh, le jour et la nuit par rapport à ce que je faisais avant, on a beaucoup plus de de meilleurs résultats avec ça même si j'utilisais donc des outils qui étaient déjà performants. Le Market Profile a vraiment euh, augmenté euh, considérablement mes résultats depuis que j'utilise ça. Donc j'utilise le Market Profile depuis à peu près plus d'un an et je peux vous dire que j'ai très souvent euh, donc de très bons résultats des journées euh, je ne vais pas vous dire les montants que je peux gagner sur une journée, mais c'est vraiment très, très intéressant ce qu'on peut faire avec ça. Avec ce système-là, on a une, une probabilité de réussite bien supérieure à ce qu'on a avec d'autres indicateurs parce qu'on a bien sûr d'autres informations que vous n'avez pas sans cet outil-là. Sixième question, peut-on mettre le lot qu'on veut avec le market profile alors dans le market profile sur la plateforme par exemple que j'utilise Tradovate, vous pouvez euh, mettre plusieurs lots mais des lots c'est quand même euh, déjà euh, des sommes importantes donc maintenant sur euh, les futurs vous avez la possibilité de trader des mini lots et même des micro lots. Donc à ce moment-là vous mettez le nombre de micro lots ou de mini lots que vous souhaitez et de l'eau si vous voulez également. Euh, donc c'est tout à fait possible avec le market profile, vous gérez ça comme vous voulez mais il faut passer bien sûr au futur pour, pour bien maîtriser le market profile. Alors septième question, une petite question. Les la firmes fonctionnent la plupart, du, la plupart sur la plateforme MT4 ou MT5 Comment peut-on accéder au carnet d'ordre, au market profile etc. Eh bien voilà donc c'est avec la plateforme Tradovate parce que j'ai cherché euh, donc euh, une propre firme, j'ai trouvé deux propres firmes qui permettaient donc euh, de trader avec euh, la plateforme Tradovate parce qu'on a comme vous pouvez le voir on a le carnet d'ordre, on a euh, donc le footprint, on a les bougies, on a le market profile. Donc vous avez vraiment tout sur cette plateforme. Vous pouvez donc euh, installer Tradovate comme je l'ai fait sur un Mac, vous pouvez l'installer sur un PC donc euh, vous avez vraiment toutes les possibilités et vous pouvez même l'ouvrir sur, euh, sur une page web. Donc euh, Tradovate, voilà et maintenant depuis peu on a donc, euh, ils ont francisé ça donc vous avez tout en français sur cette plateforme là. Vous voyez anglais, allemand, espagnol, français, italien, portugais et d'autres langues encore. Et euh, donc, sur une page web, vous pouvez l'utiliser. Et on a donc euh, les profirmes vous permettent euh, d'utiliser. Donc, il y, a, il y a Elite Trader. Et top step qui sont les deux euh, plateformes euh, qui utilisent Tradovate. Et à ce moment-là donc vous avez le carnet d'ordre comme vous pouvez le voir ici euh, que j'utilise bien sûr qui est un outil formidable pour trader également et en complément donc de, du, du market profile. Donc vous voyez j'ai le market profile ici, hyper, souple, hyper facile à utiliser parce que j'ai essayé d'utiliser euh, d'autres plateformes avec le market profile et pour moi euh, en tout cas euh, je suis entièrement satisfait de cette plateforme Tradovate et Tradovate est en plus un broker donc euh, c'est vraiment génial et qu'ils aient mis euh, maintenant cette plateforme en français c'est super. Donc euh, MT4, MT5 euh, j'ai utilisé, j'ai utilisé MT4 pas MT5 mais MT4 j'ai utilisé mais il euh, n'y a pas à mon avis de… Donc euh, de market profile efficace sur MT4, je n'ai rien trouvé vraiment d'efficace. Donc je vous recommande vraiment Tradovet et comme euh, plateforme je vous recommande Elite euh, Trader. Vous avez un lien sous, sous la vidéo et là vous pourrez euh, essayer aussi d'obtenir un capital si vous êtes intéressé. De 10 000, 20 000 25 000, 50 000, 100 000, jusqu'à 200 même jusqu'à 300 000 je crois, vous pouvez avec, euh, avec Elite et Elite Trader, et vous verrez que c'est une bonne méthode pour avoir de la, de la discipline, pour apprendre à être discipliné. Parce que comme vous voyez, un marché comme il y a derrière moi, c'est le SP 500. Ça bouge très vite l'après-midi, lorsque le marché américain est ouvert. Donc, euh, ben il, faut, il faut apprendre à, à maîtriser ce marché-là sur le futur. Mais quand ça bouge vite, on a vite des bons résultats également quand on maîtrise la méthode. Alors question suivante, euh, c'est possible de créer plusieurs comptes de trading avec un même broker Oui bien sûr, oui c'est possible de créer plusieurs comptes de trading, il n'y a aucun problème à ce moment-là, vous vous, vous vous inscrivez donc sur la, sur la plateforme avec euh, différents comptes de trading et vous pouvez même euh, avec les propres firmes même avoir euh, plusieurs comptes de trading également. Donc oui aucune, aucun problème, vous pouvez avoir plusieurs comptes de trading euh, donc euh, avec un même broker. Neuvième question, pourquoi on n'entend pas beaucoup parler de ça, beaucoup de vidéos en anglais mais très peu en français Effectivement le market profile euh, il y a peu d'informations en français il y a encore peu de formation en français aussi vous savez qu'un peu dans tous les domaines en francophonie on a toujours cinq ans de retard par rapport aux états unis donc voilà peut-être une, une explication mais euh, oui il y a encore très peu euh, le market profile ça n'existe pas depuis très très longtemps mais euh, effectivement on a plus d'informations en anglais moi j'ai cherché sur les, les sites anglais, les vidéos en anglais pour trouver cette plateforme Tradovate. Donc euh, parce que je, je voulais… Alors la propre, la, la, les propres firmes donc euh, et une plateforme euh, qui utilise le market profile euh, de manière efficace. Donc j'ai trouvé ça mais c'est sur les sites en anglais effectivement que j'ai trouvé à la fois euh, cette plateforme Tradovate et à la fois euh, les propres firmes qui utilisent Tradovate. Donc, ils ont une avance, il faut, faut faire avec mais bon je suis là pour vous aider en francophonie donc il euh, n'y a pas de souci à ce niveau-là. Euh, je peux vous, vous aider pour utiliser tout ça. Donc vous voyez comme les marchés montent vite ici je suis un petit peu perturbé par ça. Donc euh, voilà, voilà donc vous avez euh, donc euh, des informations à travers ma chaîne YouTube donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et vous aurez les dernières informations sur ces outils-là donc euh, le market profile, euh, le scalping euh, qui sont pour moi les meilleures méthodes pour arriver à des bons résultats rapidement. Alors dixième question, vous n'utilisez plus les bougies Ekenashi Mais si j'utilise encore les bougies Ekenashi, vous voyez sur ce graphique-là donc euh, j'ai placé les bougies Ekenashi. Donc si je les enlève vous voyez on a les bougies comme ça, là on est en une minute voyez, et ensuite je remets les bougies Ekenashi. Donc j'utilise encore les bougies Ekenashi, vous voyez ici sur ce graphique-là que j'ai sur un autre écran et eh bien il y a les bougies Ekenashi sur euh, chacun de mes graphes. Donc oui j'aime utiliser ça et j'utilise également le stochastique donc ce euh, qui sont des outils que j'utilisais sur MT4. Hein. Donc on peut tout à fait les utiliser euh, sur euh, Tradovet ici donc ça ne pose absolument aucun problème. Donc cette plateforme a vraiment tous les outils dont on peut rêver en tout cas plus cassé, plus qu'il ne faut donc carnet d'ordre, footprint, euh, market profile comme vous voyez. Euh, pour moi c'est la plateforme idéale pour commencer et elle n'est pas très chère. Onzième question, vous utilisez Tradovet comme broker Oui j'utilise Tradovet comme broker, aucun problème, ils sont fiables, c'est une société solide donc elle a, été achetée, euh, elle a été rachetée 150 millions il y a quelques mois. Donc euh, c'est vraiment du solide, vous, vous ne prenez pas de risque avec eux, euh, c'est vraiment une, une société euh, solide, pas de souci à ce niveau-là. Euh, 12 question, est-il possible de tester ces outils Market Profile et Footprint sur un compte démo avec Tradovit oui. oui, oui, vous pouvez vous inscrire donc euh sur Tradovit. Alors si vous vous inscrivez juste pour avoir un compte démo, vous aurez un compte démo pendant 14 jours mais euh, ce qui est plus intéressant c'est que vous transférez un minimum de 250 dollars et à ce moment-là vous aurez donc un compte démo. Euh, sans limitation de temps, vous devrez juste payer pour avoir les flux en direct vous voyez la pro profondeur du marché comme ça. Vous payez selon les marchés que vous choisissez un minimum, un minimum de 15 dollars par mois. Donc si vous vous contentez par exemple du Dax ou du SP500 donc vous payez pour les, les datas donc que vous souhaitez et à ce moment-là donc vous pouvez trader en démo autant que vous voulez vous habituez à ça et euh, donc c'est pas trop cher hein, donc une quinzaine de dollars par mois et vous aurez un compte démo à durée illimitée. 13 question, donc à ma connaissance les indicateurs évoluent en même temps que le marché et donc des bougies japonaises. En serait-il autrement en ce qui concerne le market profile Puisque vous semblez vouloir dire qu'il donne à l'avance des indications sur tendance d'un actif et des volumes. Effectivement donc ce qui est bien particulier avec le market profile c'est que vous voyez la configuration ici. Donc vous voyez le market profile, vous avez d'abord l'ouverture ici donc A et B. Donc vous configurez le market profile en fonction des heures d'ouverture du marché et ensuite donc vous voyez ici, je suis en période 30 minutes et vous configurez donc, euh, par exemple ici, j'ai configuré de 7h30 à 21h. Euh, donc, ce euh, sont les heures euh, ici euh, à Tenerife aux îles Canaries. Donc, en France, c'est 8h30, euh, 22h. Mais euh, donc, vous configurez ça comme vous voulez. À ce moment-là, vous avez l'ouverture du marché. Vous voyez A et B ici. Chaque jour ici, c'est un profil différent. Et en fonction de ça vous allez euh, pouvoir euh, avoir une estimation de ce que va faire le marché. D'une part en fonction de l'endroit où il s'ouvre par rapport à la veille. Donc vous voyez d'un jour à l'autre vous pouvez avoir des mouvements très différents. Très souvent on a une forme en D comme cela et lorsqu'on a une forme en D comme cela et bien lorsque le marché arrive sur une extrémité comme ici, ici en dessous ici au-dessus, eh bien vous avez une très forte probabilité que le marché va revenir vers le centre ici ce qu'on appelle le POC, le point où il y a le plus d'opérations donc dans la journée. Ce point peut évoluer bien sûr puisque ici vous voyez on a eu d'abord donc un marché qui s'est concentré sur cette partie-là sur ces prix-ci et puis ensuite il est remonté sur ces prix-ci. Vous voyez ici on est à 3971 et très souvent donc le marché va aller vers un plus haut et puis il va redescendre vers le plus bas. C'est pour ça que je dis qu'on peut prévoir ce que va faire le marché, des informations que vous n'avez pas autrement avec simplement des bougies. Donc c'est là le, tout l'intérêt de, de ce marché-là et donc lorsque vous avez comme ici vous voyez un marché donc avec une seule lettre qui s'inscrit ici, c'est ce qu'on appelle une single print et eh bien vous, avez, euh, vous savez avec une quasi euh, certitude que le marché va se retourner à ce niveau-là et en fonction de, de ces configurations eh bien, vous pouvez prévoir à l'avance ce que va faire le marché. Dans certaines limites bien sûr vous n'avez pas toujours 100% de, de réussite mais vous pouvez réagir très rapidement et avec en plus le carnet d'ordre et le footprint. Euh, ça vous donne également des informations très intéressantes parce que le footprint ça vous permet de voir les contrats qui sont réellement passés. Donc vous voyez ici à gauche vous avez les contrats à la vente qui sont réellement passés, à droite en rouge ceux qui sont à l'achat et vous savez que lorsque vous avez plus de contrats à la vente et eh bien vous avez une probabilité que le marché va descendre et ça ce sont des informations que vous n'avez pas avec les bougies. Avec les bougies ou avec d'autres indicateurs. Donc vous ne pouvez pas voir ce qui se passe réellement dans les bougies, le nombre de contrats qui sont réellement passés donc alors que vous avez ça ici directement avec le footprint et vous voyez avec le carnet d'ordre également ce que les contrats qui sont proposés à l'achat et à la vente. Et le market profile bien sûr vous indique qu'il qu y a une grosse probabilité quand il arrive vers les extrémités au-dessus ou en dessous que le marché va avoir une réaction. Donc vous pouvez également faire un split donc du profil, vous voyez, vous voyez lorsqu'on on arrive ici vous voyez par exemple le marché est descendu ici, il est allé sur la base ici puis il est reparti et il arrive ici à un sommet, il redescend. Donc tout ça ce sont des informations que vous donne le market profile mais que vous n'avez pas avec un autre outil. Donc il n'y a aucun autre outil qui vous donne ces informations. Là on voit également qu'on a cassé le, le plus haut de la veille, c'est aussi une information importante qu'il faut savoir interpréter. Donc vous avez les volumes également donc ce sont toutes des informations que vous donne euh, le market profile que vous n'avez pas avec euh, d'autres outils. Alors euh, le market profile question 14, le market profile est aussi utilisable sur les cryptos. Les cryptos je peux vous dire que moi j'ai tradé ça à un moment donné et puis les spreads sont devenus tellement importants que je me suis totalement désintéressé. Donc au début j'ai acheté un petit peu de bitcoin, j'ai gagné trois fois ma mise, je n'avais pas, pas investi énormément, j'avais investi 500 euros et j'ai gagné 1500 euros. Donc euh, les cryptos, marchés nouveaux etc. Mais euh, pour moi euh, vous savez quand euh, c'était intéressant les cryptos au départ euh, mais il y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément d'argent là-dessus. Là moi je vous déconseille de trader les cryptos euh, parce que c'est trop volatile. Vous voyez ce qui se passe maintenant, les faillites euh, FTX, faillite, euh, catastrophe, vous imaginez les, les sommes qu'ont perdu les gens. Je peux vous dire que tradez plutôt les indices et euh, vous serez bien plus serein euh, pour ça. Donc euh, je ne vais pas vous inciter à, à, prendre, euh, à prendre le market profile pour trader les cryptos, certainement pas. Je vous dis les cryptos, moi je vous conseille d'éviter ça. Les cryptos c'est plutôt, euh, plutôt pour les gens qui veulent... Euh, Jouer à la loterie, hein. vous avez une chance de gagner mais euh, vous avez une grosse chance de, de perdre aussi. Donc pour moi les cryptos euh, je ne m'en occupe pas du tout euh, pour le moment. 15. Votre formation est-elle éligible au CPF compte personnel de formation Malheureusement non parce que je suis en Espagne donc je suis à Tenerife aux îles Canaries et ça c'est limité à la France si, si je ne me trompe pas. Donc, euh, non, malheureusement, euh, ce n'est pas possible, ce n'est pas éligible au CPF. Seizième question. Pourriez-vous me dire, si on suit vos formations scalping, à quel moment doit-on créer un compte démo avec MetaTrader 4 ou 5 au début de la formation Oui, bien sûr, euh, le mieux euh, lorsque vous prenez ma formation scalping, c'est de directement euh, ouvrir... Euh, un compte sur MT4 ou bien carrément passer directement sur Tradovate parce que vous avez bien sûr euh, donc euh, également euh, donc vous avez euh, les indicateurs principaux ici, les bougies euh, japonaises et tout que vous pouvez utiliser sur Tradovate. Plateforme très pratique que vous pouvez utiliser euh, facilement euh, sur, sur Mac et sur PC parce que sur Mac donc euh, pour la plateforme MT4, moi j'utilise un petit logiciel donc, euh, pour, euh, pour pouvoir faire tourner une plateforme MT4 alors que euh, vous n'avez euh, pas besoin d'un autre logiciel pour utiliser euh, Tradovate. Donc euh, vous pouvez carrément euh, utiliser Tradovet et vous irez beaucoup plus vite après dans la formation si vous voulez utiliser le carnet d'ordre, utiliser euh, le footprint. Et donc moi je vous dis oui, euh, quand vous prenez une formation, euh, essayez de maîtriser euh, une plateforme le plus vite possible. Question 17, il n'y a pas le market profile sur ProRealTime. J'ai utilisé ProRealTime, je n'utilise plus parce que moi j'ai eu des, des problèmes avec, euh, avec euh, l'installation de ProRealTime sur euh, Mac donc j'ai laissé tomber et dès que j'ai trouvé euh, Tradovet, donc j'ai trouvé ça bien plus intéressant. Donc je n'utilise plus ProRealTime et, euh, euh, Pro et comme vous avez maintenant cette plateforme aussi Tradovet en français, je vous la recommande réellement. Euh, chez ProRealTime, ils ont un market profile mais qu'ils font payer 30 euros par mois. Et en plus de ça, il n'est pas, d'après ce que j'ai eu, il est vraiment pas aussi bien que le market profile sur Tradovate. Donc euh, moi je vous déconseille, je vous dirais passez, passez à Tradovate pour, pour le market profile. Après si vous voulez garder la plateforme ProRealTime, ben vous pouvez prendre... Donc, euh, ProRealTime en démo, vous payez pour les flux directs et vous passez vos ordres sur ProRealTime. C'est tout à fait possible. Donc, vous aurez à ce moment-là les, les, les données sur, du Market Profile sur euh, ProRealTime et vous passez votre trade sur. Euh, donc, euh, le Market Profile sur ProRealTime, vous passez votre trade sur ProRealTime. Euh, euh, je suis en train de mélanger là. Euh, donc euh, donc vous, vous, vous aurez le Market Profile sur Traderweight et vous passez vos ordres sur ProRealTime. Voilà. Fin de journée je suis un petit peu fatigué. Alors euh, question 18, la formation est uniquement en support visio ou y a-t-il également des webinaires en direct Alors j'ai fait à un moment donné des webinaires en direct pour mes formations précédentes mais j'ai de nouveau des demandes maintenant donc je vais faire des, des webinaires en direct. Oui euh, donc il y aura aussi des webinaires en direct en plus donc de l'interaction euh, dans, dans le, le compte WhatsApp donc il y aura des webinaires en direct. Euh, c'est demandé par mes étudiants donc effectivement pour les débutants c'est plus facile pour maîtriser ça et euh, il y a une interaction avec les étudiants. Donc qui sont déjà plus ou moins avancés donc ce sera très bien. Question 19, donc sur Tradovet, est-il possible d'ouvrir un nouveau compte démo une fois les 14 jours terminés Et bien là je crois que j'ai déjà répondu précédemment. Donc oui si vous mettez un minimum de 2500 dollars sur un compte réel euh, après les échéances des 14 jours vous pouvez euh, continuer donc euh, sur un compte démo aussi longtemps que vous voulez. Vous pouvez même rajouter ou modifier le capital sur votre compte démo toutes les heures. Donc vous pouvez mettre un capital maximum de 50 000 dollars sur le compte démo et ensuite vous faites vos tests. Et si vous voulez changer le capital parce que si vous vous dites bon je vais démarrer avec un capital de 10 000 dollars par exemple, eh bien vous pouvez trader en démo, vous fixez le capital à 10 000 dollars par exemple et à ce moment-là, effectivement euh, vous pourrez modifier ce capital et de manière illimitée et toutes les heures vous avez la possibilité de le changer. Donc si vous, si vous changez à un moment donné vous devrez attendre une heure pour rechanger le capital. Donc euh, la solution donc sur Tradovate, c'est euh, donc euh, de mettre 2500 euros de capital sur le compte réel et après vous, vous payez donc euh, tous les mois une quinzaine d'euros ou plus selon les actifs que vous voulez et vous aurez donc toutes les informations que vous voudrez sur un compte démo. Après vous tradez en réel sur Tradovate ou sur une autre plateforme, c'est votre choix, tout est possible. Et enfin dernière question, je vais voir un petit peu. Quels sont les frais qu'implique le compte démo sur Tradovate Eh bien je vous l'ai dit. Donc le plus simple c'est euh, donc de mettre 2500 dollars minimum sur le compte réel et ensuite donc vous payez 15 dollars minimum pour avoir euh, les flux en direct donc les datas sur, euh, sur la plateforme qui vous donne donc la profondeur ici parce que si vous ne payez pas ça ben vous n'aurez pas vous ne verrez pas donc les les, les contrats ici on a une dizaine donc de positions à l'achat, de contrats à l'achat et à la vente sur le carnet d'or vous n'aurez pas ça et euh, je crois que vous n'avez pas non plus le, le market profile si vous ne payez pas. Donc ça vaut vraiment la peine euh, de vous habituer, de payer cette petite somme d'argent. Excusez-moi. Voilà donc euh, moi je vous conseille donc d'utiliser la plateforme Tradovate, le carnet d'ordre, le footprint, les bougies euh, japonaises bien sûr je les utilise encore pour euh, avoir un complément d'informations. Moi j'ai un Mac ici où, sur lequel je peux rajouter deux écrans donc vous bougez comme vous voulez d'un écran à l'autre, c'est très pratique. Donc euh, si vous installez la plateforme euh, Tradovet donc sur votre Mac ou votre PC, vous rajoutez un ou deux écrans. Normalement au moins un écran vous pouvez rajouter sur n'importe quel PC même un portable et c'est déjà pas mal avec deux écrans vous pourrez bien maîtriser ça donc euh, vous aurez vraiment euh, des outils euh, très avancés pour euh, avoir de bons résultats en trading. Et avec le market profile donc le market profile, le carnet d'ordre, le footprint vous allez avoir bien sûr un avantage très important par rapport à ceux qui n'utilisent pas ces outils il faut bien le dire. Donc faites le bon choix, donc utilisez dès le départ ces outils même si ça vous coûte un petit peu d'effort de, surtout parce que financièrement ça ne coûte pas grand chose d'efforts pour arriver à maîtriser le, le market profile mais ça vaut, ça vaut vraiment la peine euh, d'utiliser cet outil. Donc moi je le recommande vraiment, vous voyez avec quelle, quelle facilité vous pouvez maîtriser donc cette plateforme le market profile. Donc euh, vous pouvez splitter donc les, donc les… Vous pouvez même trader euh, directement là-dessus, hein, vous pouvez euh, acheter ou vendre directement euh, sur euh, sur le graphique du market profile vous pouvez faire un split donc pour voir euh, l'évolution donc de chaque demi-heure vous avez une lettre différente. Donc c'est vraiment un outil euh, fantastique que je vous recommande vraiment. Donc euh, je pense qu'avec euh, Tradovet et avec le market profile euh, le scalping plus euh, donc le market profile eh bien vous allez devenir un champion. Voilà j'espère que vous avez cette vidéo donc euh, j'ai répondu à ces quelques questions. N'hésitez pas à m'envoyer encore d'autres questions si vous le souhaitez. Euh, Inscrivez-vous donc euh, euh, à ma formation gratuite, ça vous donnera déjà pas mal d'informations. Et ensuite bon, si vous voulez aller plus loin, ben vous voyez les outils que, que moi j'utilise, que mes étudiants utilisent et qui sont très satisfaits, qui ont de bons résultats. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'il en soit autrement pour vous. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et lorsque j'aurai d'autres questions eh bien je ferai une nouvelle vidéo comme celle-ci. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.